Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis actuellement dans les locaux d'Aribas que vous connaissez certainement puisqu'il travaille à Disneyland de Paris, il s'occupe notamment tout le service de verre qu'on peut retrouver à Arrington et à la boutique de Merlin qui se trouve donc du coup sous le château. Vous avez tout un tas de produits et moi aujourd'hui je suis là pour trois raisons. Mais avant de commencer, je voulais juste vous signaler qu'avec Arribas, on vous fait gagner ceci. C'est un collier que j'ai choisi puisque Arribas développe cette nouvelle gamme de produits qui sortira à partir de mai sur le parc. Ce sont des de Mickey personnalisé donc on a le plaisir de vous en faire gagner un exemplaire dont vous allez voir d'ailleurs la construction juste ici, je ne vous en dis pas plus sur cette journée qui s'annonce magique et on y va je vous emmène avec moi La première étape de notre visite dans les locaux d'Aribas ce sont les bijoux et Samuel nous en dit plus sur la conception du bijou, sa fabrication et les différents designs qu'il a créés. Prochaine euh, collection de bijoux Arribas France, donc designée par moi et designée ici à, en France à Paris. D'accord, euh, Mini Mouse donc. C'est sur Mini, euh, ça va être une collection principalement sur Mini et son nœud. Donc par exemple on a le rappel de la couleur de cristaux rouge. Donc le nom de Mini. Le logo que j'ai créé pour cette collection, donc la collection s'appelle M. Pourquoi M Parce qu'il y a le jeu de mots avec le prénom de Mini, donc la lettre M. Et le fait d'aimer le personnage. Et là par exemple, il y a le bracelet, donc le futur bracelet. Donc il faut savoir que les volutes qui sont dessus, qui sont ici, sont des motifs qui sont présents sur la tour Eiffel. Donc c'est un mélange entre l'univers Disney et Mini Et disney en Paris. Et Disneyland Paris. De Paris et la ville de Paris. Et ça c'est une collection qui sort quand Donc là pour l'instant on n'a pas de date, normalement ce serait aux alentours du mois de juillet. Normalement cet été ça devrait être bon. Comme pour la tour Eiffel il y a des rivets, j'ai intégré l'idée du rivet sur des, sur des tubes pour pouvoir articuler le bijou. Donc okay. il y a vraiment une technique aussi qui fait référence aux techniques utilisées sur la tour Eiffel. En plus petite pour le bijou, mais il y a vraiment l'esprit de la tour Eiffel dans cette collection et évidemment, mini au cœur de tout ça. Tu me disais que ce serait potentiellement présenté à Disneyland Paris, tes inspirations, etc. pour la collection. Exactement, donc l'histoire qui entoure la collection sur euh, mini euh, sera présentée dans la vitrine à côté de la collection, dans le display. Donc là, on peut voir par exemple euh, trois styles de boucles d'oreilles donc toujours avec la même tête de mini donc ouverte pour rappeler le, le, les volutes qu'il y a sur la tour Eiffel et par exemple sur cette... Euh, boucle d'oreille, il y a le, le motif qui revient sur le côté. Ouais, les et fameuses volutes de la tour Eiffel. Exactement, et qu'on retrouve aussi sur le bracelet, c'est exactement les mêmes choses. Et à chaque fois, il y a cette identité là qui revient sur chacun des bijoux. Très peu de collections sur mini. Ouais. Alors je sais que tu n'aimes pas mini. <rire> Mais sur Arribas, en tout cas, il y en a très peu sur mini. A, on n'a pas beaucoup de, de collections axées sur principalement mini. On a beaucoup nickelé. Ouais. Et là, on a voulu... Enfin, personnellement, vu que c'était aussi ses 90 ans, j'ai voulu axer cette collection, ma première collection chez Arribas, sur Mini. Ouais. Euh... Et le design reste quand même assez subtil et adulte, et moi, c'est voilà. quelque chose que j'aime malgré tout. C'est dans l'esprit. Il faut vraiment que ça reste adulte, adulte. Après, il y a quelques bijoux qui peuvent aller très bien pour les enfants, ouais. puisque ça reste quand même euh, ouais. mini. Et donc, du coup, pour la gamme de prix, tu me disais 99 pour le bracelet euh, ça, Le bracelet le plus sophistiqué est à 99 euros. Après, il y aura, ça variera vraiment entre 59 et, 100, et 99 euros du Et tu pas fait de collier du coup Si, mais euh, du coup, ils ne sont pas là. <rire> mais ça reprend l'esprit des volutes. Ça reprend euh... toujours le même esprit. Euh... Ça colle un petit peu au bracelet avec les grandes... C'est ça. À okay. chaque fois, l'identité euh, graphique est retranscrite sur chacun des bijoux. Chaque détail est important. Du coup, on va parler de la collection de bijoux Mickey qui sera en vente à partir de mai sur le parc. C'est bien ça Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Le choix des couleurs pour les têtes de... les icônes Mickey, elles ont été choisies par rapport à la saison à laquelle on allait sortir, donc on va être à proximité de l'été. Quand même la tête de Mickey, toute noire, puisque c'est emblématique. Après, euh, la gamme qui va sortir en première, va vraiment être très colorée, dans le but de, vraiment d'être festive. C'est le début aussi de la... C'est la première collection de bijoux Bass en vert, donc... Euh, on a choisi des couleurs très punch. Après, on va rester sur aussi les éléments qui sont dire, les éléments importants des personnages, donc comme le chapeau de Mickey Sorcier, le nœud de Mini. Qui... Avec le temps, la gamme va évoluer forcément. Euh, on a déjà les futures idées qu'on n'a pas, euh, qu pas encore réalisées, mais on sait déjà où emmener ce projet. Il y a du beau à venir, ça, ça c'est Ça fait combien de temps que mmh. c'est euh, en préparation Alors l'idée date d'il y a un peu de temps déjà, puisque nos collègues à Ribas Brothers le font déjà sur leur parc américain. D'accord. Nous, euh, on a vraiment lancé le projet il y a un mois. Ok. Donc on, on a dit on va faire les premiers tests, il faut, faut qu'on fonce. Et en un mois, on a sorti la, la première gamme de bijoux, on a décidé... Et c'est la même euh, gamme entre ce qui est proposé non, aux états unis tout. et tout Pas du tout, alors... Euh, nous, pers moi, personnellement, je ne sais pas du tout ce que font les Américains. D'accord. Et là, c'est vraiment nos artistes qui vont créer, en fait, le, le Mickey et qui vont choisir leurs couleurs. Donc, forcément, les couleurs vont être différentes souvent les pays. Mais vraiment, là, c'est quelque chose de unique en France, okay. à Disneyland Paris. Après, peut-être que nos collègues peuvent reprendre l'idée, par exemple, d'un Mickey orange, ou d'un Mickey bleu. Mais pour l'instant, là, c'est propre à chez nous. On est avec Noémie euh, qui va donc constituer le bijou que j'ai choisi pour vous, la Pixie Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais là exactement Alors là en fait je suis en train d'enrouler mon verre autour de ce qu'on appelle un mandrin. Et en fait c'est cette tige en métal qui va, qui va me définir la taille du de ma paire en fait, tout simplement. Donc, euh, donc là le verre va tout doucement fondre autour et comme il y a la tige au milieu, et là ben, il y aura le trou dedans hein, sans qu'il y ait besoin de le creuser ou quoi que ce soit Et du coup tu as commencé par la couleur rouge en premier, noir Alors, Alors j'ai commencé par le noir d'abord Ok Du là il faut que à la taille que je souhaite Globalement mon gabarit il est là Donc je rajoute petit à petit jusqu'à avoir la taille de perle souhaitée Et en fait du coup le rouge tu le mets après avoir mis le noir, tu le mets par dessus. Ouais le rouge il est déjà mis. Ah ouais Ah ouais. D'accord. Et euh, en fait il est déjà mis mais comme le rouge une fois qu'il est chaud en fait il noirs, noir. Il se voit peu. il faut attendre un petit peu. Hein. Comment 3 Il 3 10 en fait pour voir euh, la délimitation. Du coup j'ai ouais. pas vu comment t'as fait pour avoir les deux couleurs mais En fait j'ai tout simplement mis d'abord mon, mon noir. En bas Après j'ai pris, pris mon rouge, j'ai mis mon rouge. Ouais. Tu, tu distingues légèrement la limite entre les deux, tu vois, quand je les que Moi tu vas avoir un rendu noir malheureusement, pas quand elle est chauve. Non mais on voit bien les différences de couleurs en fait quand tu chauffes et c'est intéressant. Là on voit bien les deux points aussi que tu as fait. C'est ça. Et là tu vois comment le les deux points ils sont plus orange. Ouais. Et par la suite en fait quand il sera froid, il reprendra sa couleur blanche tout simplement. Là il va rester à peu près à 50 degrés, donc là le four il va remonter tout doucement à 120. Okay. Comme ça, elle reste à 120 pendant un petit moment, ça permet en fait de retirer toutes les tensions de choc thermique en fait, qu a, que tu prennes pas perdre. OK. Pour la suite, le four, euh, il y a un programme, tu vois du rampe peut voir Qui monte. Active, là pour moi, il reste à ce, à ce stade. Quand je l'active il va passer là et puis il va descendre petit à petit, il va avoir un petit stade où il va stagner et puis il va redescendre jusqu'à température ambiante en fait. D'accord. Ça permet du coup, de, de retirer toutes les, toutes les tensions. Euh, toutes ça dure tensions. combien de temps à peu près En non, c'est un programme qui dure à peu près si on respecte jusqu'au bout, ça peut durer quelques heures. Et on passe à une première activité qui est le remplissage de baguettes. Exactement. Ça donc là, on va avoir le choix cornélien de définir les couleurs de cristaux qui iront dans la baguette Jasmine. Donc on doit rester dans la couleur et à Jasmine, donc ça va être des tons bleus. Donc là, je t'ai préparé un peu le. Le panel de couleurs <rire> de bleu différents. Voilà, avec d'autres couleurs qui rappellent quand même des éléments qui sont présents sur, sur, Jasmine. sur Jasmine, donc euh, ses bijoux principalement. Donc là, tu vas devoir, toi, faire le bon mélange pour ensuite remplir la baguette. C'est assez fou parce qu'en fait, là, le mélange qu'on est en train de constituer, c'est celui qui se trouve dans les baguettes qui sont vendues actuellement à Disneyland Paris ah oui, euh, de Jasmine. Euh, donc, c'est quand même une grosse responsabilité. Et il faut savoir que l'équipe d'Arribas m'a également fait une baguette personnalisée. Donc, en fait, c'est une baguette qui n'est pas sortie. C'est un prototype. C'est l'un des prototypes de la baguette Jasmine. Donc, du coup, on a fait exprès de mettre ton nom de chaîne ouais. pour qu'elle soit bien appropriée à toi. Et, Et donc là, c'est un des tests, donc le, le nouveau test est complètement différent, celle qui est sortie est complètement différente. Enfin, il y a des nouveaux détails, des changements de couleur dessus. Donc là, pour le coup, tu as une baguette uniquement. À chaque fois, l'équipe d'Aribas propose plusieurs prototypes, évolue. Oui. Et du coup on a toute l'évolution des baguettes que je vous montre juste ici. Tous nos tests et toutes les baguettes que finalement on n'a pas sorties sont stockées ici. Donc c'est pour l'histoire aussi d'Aribas. D'accord. Pour que nous on puisse se souvenir de ce qu'on a déjà réalisé déjà des premiers tests. D'accord. Donc là par exemple, ce test là on l'a depuis un certain temps maintenant. C'est celui de la reine de coeur. Donc en soi, il est bon, il n'a aucun, aucun défaut apparent. C'est juste que du coup on l'a laissé de côté pour favoriser un autre personnage. Pour le coup on l'abandonne pas, certes elle est dans le cimetière, mais la résurrection est possible chez nous. D'accord. Donc là pour le coup le premier était moins bien, il y avait plus de défauts. Mais la couronne reviendrait dessus si jamais on revenait à, ouais. à la refaire. Le que... premier personnage qui est sorti c'est avez... Réponse. Donc sur la version finie il y a, le... il y a Pascal. Je ouais. viens finir sur la baguette. Est-ce que avant de commencer, tu peux nous parler un petit peu de la création euh, des baguettes à Disneyland Paris Puisque c'est oui. un produit qui n'existe pas dans les autres parcs Disney Le choix des personnages pour les baguettes sur l'année euh, se base sur la sortie des films et sur les événements du parc Disneyland de Paris. D'accord. Donc euh, après on a pendant l'année on a certaines périodes qui sont un peu plus creuses. Donc là on peut se permettre de sortir certaines barriquettes à l'effigie des personnages qui n'ont pas vraiment de saisonnalité. Donc là, par exemple, pendant la saison des, des princesses, on a sorti Rayana, Tiana et Jasmine. Okay. Qui qu faisait à... écho à d'anciennes collections Qui faisait écho princesses. à l'ancienne collection des princesses. Donc on avait déjà sorti Réponse, Belle, Ariel, Blanche-Neige, Aurore et Cendrillon. Donc là, on avait vraiment mis un paquet, euh, le paquet pour la première saison des princesses, finalement. Donc le choix de mettre Jasmine en dernier, c'était aussi pour se rapprocher du film qui sort donc au mois de mai. Où là, on va sortir la baguette du génie et la baguette d'Alada. Ça Donc comme ça on pourra, on pourra faire la collection des trois personnages euh, du film Sachant que Jafar est déjà sorti en baguette Ça a été l'un des premiers modèles sortis pour la première saison d'Halloween de nos baguettes D'accord, et justement depuis quand est-ce que ça date la création des... Alors la création des baguettes date depuis le mois d'août 2017 Ça passe très vite donc les premiers modèles qui sont sortis ont été euh, les baguettes d'Halloween et les baguettes personnalisables sur le parc en espérant avoir une saison des princesses pour refaire les prochaines princesses puisqu'il en reste, il reste encore Rebelle Mulan, Pokémon, Elsa Anna Elsa Anna, alors savoir que Elsa est constamment disponible sur le, bar, sur le parc pardon. Oui c'est vrai qu'il y a une collection, y a permanent, une collection permanente Donc il va y avoir Mickey et sorcier, Minnie, et clochette Elsa, il va y avoir les... tout ce qui est marraine la bonne fée, il va y avoir celle de Merlin aussi, puisqu'on a dit de Merlin en Évidemment, à l'approche de, la de la Reine des Neiges 2, il y aura quelques surprises. Avis aux fans de la Reine des Neiges. Et du coup, tu... les nouvelles sorties qui sortent chaque mois sont des éditions limitées, c'est ça Alors elles ne sortent pas toutes chaque mois. Donc on a un planning bien défini. Donc euh, généralement elles sont espacées. Euh, donc il y a des pauses quand même dans l'année pour nos collectionneurs qui n'ont pas tout le temps non plus euh, à, ouais. un apport financier à apporter. Donc là par exemple, là, on va, euh, nous on, entre dans une, on est dans une pause finalement en avril, on est entre le creux pour euh, Aladdin et on ouais. prépare aussi la saison euh, du Roi Lion. on va avoir une baguette euh, ah, spéciale. Bien. Après on va préparer tout ce qui va être Halloween et la saison de Noël. Donc, là on va sortir une baguette euh, un peu spéciale pour le mois de dessin. Genial. Et est-ce qu'il y a une baguette en particulier que tu préfères euh, J'aime beaucoup Vaiana. Parce ouais. que c'est la première euh, sur laquelle j'avais décidé qu'on allait sortir depuis que je, je ouais. suis arrivé C'est originale avec la voile et tout euh... Je trouve que les souffleuses ont vraiment fait un, un travail magnifique Après le dégradé de couleurs qu'à l'intérieur, que, que du coup j'ai travaillé dessus euh, Il a un sens, c'est pas simplement une couleur pour rappeler euh, l'univers Et il y a des petits détails voilà, qui, qui apportent de l'importance à la baguette Et qui font que euh, c'est peut-être <rire> ma, ma préférée Je suis mais tellement j'en parle oh mais euh, c'est ouais, vraiment, la finalement c'est la première sur case de travail donc euh, c'est mon coup de cœur. Je comprends. Et est-ce que tu peux, avant qu'on qu commence du coup dans le livre du sujet, nous rappeler le nombre de nouvelles éditions qui sortent à chaque fois et le prix Alors le nombre varie, ouais. suivant les, par exemple suivant les films, donc là cette année normalement il y en aura entre 10 et 14 baguettes, euh, édition limitée évidemment. Oui, mais édition limitée en combien d'exemplaires Alors maintenant c'est 100 exemplaires. D'accord. 100 exemplaires pour les baguettes, on est parti sur une collection ah. comme ça. Il y aura peut-être des changements pour des personnages où il y a plus d'engouement. Ok. Puisque... Genre Anna, elle va à la fin de l'année, on ne dit pas, on ne dit rien. <rire> voilà. Donc il y a des engouements plus importants, donc forcément on essaie aussi de satisfaire tous les guests. Quand on restreint aussi la quantité, certains sont aussi déçus puisqu'ils n'ont peut-être pas. Puis la on va gérer ça nous en interne pour essayer de varier. Mais normalement, on part sur une base de 100 exemplaires. Il n'y a Et généralement pas moins. Niveau tarif sur la baguette édition limitée, on est à 69,99 euros. D'accord, avec les réductions de passeport annuel qui s'appliquent. Exactement, qui s'appliquent dessus. Et il est possible de la commander à distance ou pas Il est possible de la précommander par message privé, donc sur Facebook ou sur Instagram. Je vous mettrai il est... les liens de en barre d'infos. <rire> Et il est aussi possible. Euh, dans, la, dans la mesure du possible, évidemment, de réserver un numéro en particulier si vous avez un numéro fétiche, on le fait, sachant qu'il y a déjà des réservations. et, okay. et Il y a un certificat d'authenticité de la baguette et la boîte de la baguette est différente de, des baguettes qu'on voit continuellement sur le parc. T'es prêt On s'y met Moi je suis prêt, moi j'ai l'habitude okay. <rire> Il va falloir choisir les couleurs. Ok. Alors, retiens bien qu'il faut respecter les couleurs de que Jasmine. sur Jasmine. Et il faut que c'est une belle harmonie dans la baguette. À savoir que si tu veux, tu peux faire soit un mélange complet comme on avait, on avait fait sur, par exemple, Peter Pan, où là on avait mélangé toutes les couleurs et donc la baguette était unie au niveau des cristaux. Okay. Ou comme, par exemple, Ursula qui sortira au mois d'octobre, où là on a euh, différentes couleurs. D'accord. Là on a, par exemple, le noir et blanc et après on a du rouge. Ou, et là c'est plus complexe, où là tu as carrément un dégradé au milieu. Ah, ah oui, j'aime ça! <rire> un dégradé aussi ici où là tu vas avoir deux couleurs, là une autre et là une autre. Ouais. Là c'est à ton souhait. D'accord. C'est toi qui vas choisir. Donc quelle technique veux-tu aborder, oh, sachant que toutes sont très jolies. Euh... Il n'y a pas de moins bien ou plus ou juste ouais. de la plus de complexité dans certaines. Je pense que pour Jasmine, la couleur dominante étant le bleu, oui. il y a juste une petite touche, un petit liseré doré sur, euh, au niveau d'ici et un petit peu sur les bijoux mais globalement ça reste quand même une tonalité assez complexe assez ouais, donc je ne partirai pas sur le dégradé d'accord euh, si on partait sur la dernière technique je pense qu'il ne faudrait pas mettre autant de... Oh, d'une même okay. couleur donc peut-être juste faire la pointe dorée et le reste dans les différentes pointes de bleu mais tu mais... as le choix entre ces deux couleurs là pour le doré au bout ouais donc là du coup on est un peu plus sur une couleur pêche ouais et là on va être sur vraiment du doré assez foncé d'accord, sachant que ce que tu m'expliquais c'est qu'en fonction de les perles blanches qu'on peut mettre, ça peut changer la couleur. C'est ça. Le... Par exemple, le blanc va atténuer la couleur du doré ou de du... la couleur pêche ou même du bleu. Ça va vraiment atténuer. Je pense qu'au bout, il faut laisser du doré pur. D'accord. Après, peut-être qu'il faudrait qu'on voit ce que ça donne mélangé à du bleu pour voir un petit peu la couleur que ça obtient. J'ai du mal à imaginer les deux couleurs ensemble, en fait. Entre le bleu et le doré Ouais. Bah, on va faire le test tout de suite. Tu veux mettre quel bleu maintenant. Alors, là, <rire> là il y a du choix. Tu vois le bleu, c'est le seul truc où j'ai pas trop de doute, c'est celui-ci parce celui -ci. que je pense que c'est celui qui colle le plus à l'esprit de Jasmine. D'accord. Avec un petit peu de blanc, pas autant qu'ici parce que du coup sinon ça donne une couleur que je trouve trop claire. D'accord. Enfin là, on, je trouve qu'on voit vraiment trop le blanc. Okay. Peut-être un juste milieu entre les deux. J'aime beaucoup celui-ci mais c'est vrai que ça colle pas trop à l'esprit de Jasmine. D'accord. Pas de soucis Donc, tu vas faire le mélange OK. Attention, c'est magique. <rire> Je fais pas de bêtises, si t'en mets trop il n'y a plus de magie. Ok. Donc il okay. faut vraiment y aller. Il faut doser pas. la poussière de fée. C'est ça, exactement. Ok. Donc je te laisse doser. Vas-y. Vas-y. J'essaye du coup. Vas-y renverse. Tu penses avoir assez de bleu Non, pas du tout. Non, Mais moi, faut là, je pense avec. que là il n'y a pas encore assez de magie. Il faudra encore un petit peu plus. Ah. Là Là je pense c'est bon. Si on rajoute euh, du blanc. C'est bon. Donc là, du coup, on est sur le blanc. Oui. Qu'il faut que je mette en moins de quantité que le bleu. Oui. Hop. Attends, on a mis un peu plus ça. Un peu trop à mon avis. Après, vu qu'on voulait un bleu qui soit pas trop vite non plus. Non, ça va. Il manque plus que le doré, je pense que ça va. Ouais. Alors, le doré, je vais le mettre euh, au doigt. Je ne pas trop, genre ça. Là on est bien non à mon avis. On a le bon dosage. On ne les voit pas beaucoup. Hein. Non. non, ils sont très discrets. Mais après il faut savoir qu'une fois dans la baguette, vu que c'est un tube très fin, là ils sont tous amassés. Ouais, donc là on les verra éparpillés dans la baguette, on les verra bien. D'accord, ok. Je te fais confiance. On après, passe on au remplissage. Allons-y. Là c'est la machine. Ok. La machine magique. Qui va remplir la baguette. Et qui mélange les Qui va tout euh... mélanger. Euh, ce qu'on a préparé à, auparavant. Donc okay. là, par un système de rotation, ça va faire vibrer cette petite tache, et ensuite les, les cristaux vont opérer, enfin vont se mélanger tout seuls et la magie opérera. D'accord. C'est à toi de la remplir. Ok. Mais attention, faut pas que ça déborde puisque tu veux au bout une partie dorée. <rire> D'accord. Il faudra bien. Ah, en fait, elle se ferme ici après avec le. Nos... C'est ça, la souffleuse de verre. Elle va venir la, la, la repasser au chalumeau pour la fermer et elle sera scellée à jamais. Tu t'es arrêté au moment parfait, <rire> ça c'était la meilleure coupure possible. On a fini, le ouais. mélanger à l'intérieur, penses-tu être satisfaite du mélange Je pense qu'on a la bonne. On va la fermer, fermer définitivement. Donc là du coup on est à la dernière étape, on va sceller la baguette et c'est Noémie qui s'en charge. un petit trou simplement pour éviter qu'il qu y ait trop de pression dans la baillette. D'accord. Sinon, si tu fermes, ça va créer un, une pression dedans parce que euh, c'est totalement fermé. D'accord. Et du coup, euh, si jamais il y a le moindre petit souci dans la baillette, le fait de fermer, ça arrive de déclencher ce souci. D'accord. Donc là, on peut voir un petit trou euh, à l'intérieur au bout du bout. C'est ça. Ok. Bout bout. Donc, dans nos ateliers, les machines sont plus grosses pour une plus grosse quantité de verre à produire. Donc là, pour le test, on a une petite machine pour pouvoir tu vas faire réaliser ton verre avec le motif que tu veux dessus. Et nous, dans nos ateliers, donc elles sont plus grosses puisque la quantité est énorme. On sort à peu près la journée entre 100 et 500 verres pour le parc. La particularité de cette technique, c'est qu'on peut vraiment mettre ce qu'on veut sur le verre. Donc on peut vraiment changer les motifs quand on le souhaite, renouveler les gammes, et comme on va le faire très prochainement avec toute la saisonnalité qui arrive. D'accord, sachant que ça c'est un produit phare d'Aribas, enfin on le voit dans... C'est ça, c'est LE produit phare, c'est vraiment euh, les, la verrerie finalement, parce que c'est ouais, notre, euh, notre de métier. identité à Arribas France et à Arribas Brother, donc du coup c'est vraiment la verrerie qui fait, euh, qui fait Arribas. Donc euh, pour l'activité, ce que je vais te proposer c'est que tu vois tu as plusieurs motifs, donc tu as les princesses, tu as Mickey, tu as Reine de Neige, tu as fait clochette, je sais que tu affectionnes oui. Donc là, je te montre un exemple. Donc, c'est soit tu peux prendre toute cette partie-là, tout coller sur ton verre, soit tu peux décoller les autocollants et les mettre sur le verre. D'accord. À savoir, comme tu vois là, sur ce test-là, les autocollants ont été posés. C'est-à-dire que quand on va l'enlever, la partie non sablée va ressortir. D'accord, ouais, c'est l'inverse en fait. C'est ça, c'est l'inverse. D'accord. C'est l'inverse sur nos verres. Sur nos autres verres, on va protéger tout le verre. Ouais, tu vas juste sabler le personnage. D'accord. Là on fait la technique inverse. Là pour pouvoir bien réaliser ton, ton verre, il va falloir commencer à décoller la petite partie de scotch et, et, qui est entre le deux toi, comme ça. Ouais. Et ensuite, là, il faut vraiment que tu viennes placer ton Peter Pont euh, comme ceci. D'accord. Ok. Et après que le reste se colle petit. Ok, je vois. On va d'abord enlever ça. Toi. Là on enlève cette partie-là. Ouais. Et là après je te laisse passer. Ah je vois parce qu'en fait du coup les silhouettes elles se mettent Et le scotch s'enlève C'est ça, ça. Mm. Parce okay. que sinon ça va enlever encore le ah, Attends. J'essaye de voir comment leur montrer Comme ça J'appuie bien et oui. après je commence à retirer au fur et à mesure C'est ça Mais tu vois là Il la, la, la petite voulu. patte de l'ourson elle est restée Elle était bien collée et Mais elle est trop forte D'accord, il faut y aller en douceur. Voilà. Vraiment tout doucement. Ça veut pas. Hein. Et là, je suis sûr. Eh ben non. Je <rire> <rire> galère de tata pixie. Ah, il veut pas. Hein. Ah, je t'avais dit, bon c'est moi, c'est toujours comme ça. Ah non. Et là, tu vois, il faut, faut ouais. vraiment y aller vraiment tout doucement, petit à petit. Ça peut prendre un petit temps. Mais c'est un exercice de patience. D'accord. À savoir que tous nos verres sont faits comme ça. Avec un, un calque différent. Ouais. C'est fait différemment et c'est fait plus rapidement, mais c'est dans le oui, même. Mais c'est surtout dans l'inverse. C'est ça. C'est la, la même technique. Aussi. Bon la Pixie Army je viens donc de finir euh, Voici donc le verre. Comme vous avez pu voir, j'ai choisi euh, Peter Pan et ses amis, j'ai mis le crocodile de TikTok Et j'ai pas mis euh, Capitaine Crochet que c'est un personnage que j'apprécie pas trop Il y a également les deux étoiles de Peter Pan En référence à mon tatouage juste ici On y va, on va tester la machine, c'est moi qui vais m'en charger Enfin je pense qu'ils se rendent pas compte Chez Arriba ce que je risque de faire tout sauter Alors là comme tu peux le voir tu as à une sorte de petit coussin Ok. Et quand appuies, tu appuies tout il y a du sable qui sort. Ok, donc il faut bien le pied -puis. Donc il faudra toujours que tu aies le pied appuyé sur le petit, le petit coussin Et là. là, il faut constamment faire comme ça de haut en bas. D'accord. Sans trop aller à l'intérieur du verre, évidemment. Ok. Tu vois Ok. Et comment tu fais pour savoir que c'est bon, que tu as assez passé sur un, un espace et que tu peux aller à un autre Bah tu vois là, là c'est à peu près bon, là c'est pas bon. D'accord. Parce qu'on voit encore, c'est ouais. pas bien sablé. Oui, il faut pas qu'il y ait... Euh, c'est ça. Il faut qu'on voit l'espace transparent. Désolé. Le sable te fait peur. <rire> non mais parce qu'il y a du vent. Ah oui J'ai fait un sur de réflexion. Alors, le pose le verre, ah et mets ta main devant pour voir ce que ça fait. Tu vois ce que ça ouais. fait C'est le premier effet c'est de, de retirer. Donc comme okay. ça es prête pour le truc, tu vois comment ça fait. Ça marche. Ça va aller avec les rêves Oui, ça va aller, t'inquiète. C'est ah. parti. Effectivement, c'est perturbant comme sensation. Donc, comme Alors, ça. toi que les équipes, ont, les équipes sont toute la journée à faire ça. Ah ouais. J'ai du mal à faire le mouvement en plus. Fait. J'ai peur d'en faire rentrer dedans. C'est pas très agréable. Hein <rire> c'est un métier. Ah, c'est un vrai talent. Faut, faut aimer. Après là, par exemple, tu as une seule couche de sablage. Après, sur certains verres, tu peux avoir deux styles de sablage, c'est-à-dire euh, plus ou moins puissant. Donc là, pour le coup, il est très blanc. Des fois, il peut être légèrement blanc. On peut faire différents types de sablage. Donc voilà ce que ça donne le résultat final. Comment vous dire que je suis super heureuse Je pense que je vais en faire un photo fort pour ma future chambre Peter Pan et ça va rendre juste magnifique voilà ma pixie army pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, euh, ça a été une journée riche en rebondissements pour moi euh, je suis super contente d'avoir pu assister à tout ça toute la journée, j'espère que euh, le contenu vous aura plu n'oubliez pas également que vous pouvez commander euh, sur Arribas directement sur leurs réseaux sociaux, si vous ne pouvez pas vous déplacer sur le parc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient et euh, comme vous avez pu le voir et c'est une énorme fierté pour moi, j'ai pu du coup faire ma propre baguette puisque bah, la baguette Jasmine qui est vendue euh, dans le parc Disneyland de Paris, c'est moi qui j'ai choisi euh, l'assemblage des perles des cristaux, puisque ce sont des cristaux Swarovski, je suis juste hyper honorée un énorme merci à l'équipe d'Aribas qui m'a accueillie, euh, qui a été ultra gentille avec moi, qui m'a montré vraiment tous les coulisses, qui a essayé de faire un maximum de choses pour que vous puissiez en voir un maximum et du coup je compte sur vous pour liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller les suivre, n'oubliez pas également le concours vous avez toutes les conditions en barre d'infos et en attendant la prochaine vidéo ma pixie army, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Là, t'as carrément un avec le un visage de maléfique en fait. Oui, oh, pardon, pas Evil Queen maléfique. Là, c'est Evil Queen. Ouais. Ça, c'est les premiers tests. Ça, c'était la toute première. Et comme on peut voir là, c'était cassant, donc du coup, on a abandonné l'idée. Au départ, Blanche Neige, c'était ça. Ok. Et ensuite, on a fait le test avec ceci dessus. Sauf qu'on s'est dit que ça faisait un peu trop morbide pour Blanche-Neige. C'est pas complètement faux. Donc, on a abandonné l'idée là. Mais pour Halloween, pourquoi pas un jour euh, la ressortir ouais. comme tu vois On a gardé juste... Euh, Ou faire un duo le... avec euh, la princesse et son méchant. C'est ça, on pourrait. Sur Aladdin, donc là, évidemment, la couleur n'est pas bonne. C'était pour faire le test de la forme et non de, de l'image. Et donc, euh, normalement, c'est à peu près comme ça. La, nouvelle, la version changer. finale. Elle sera dans ce style-là, mais pas du tout de ces couleurs-là. Là, là c'est vraiment pas. Ouais, les couleurs là, de. Là c'est comme si on faisait un brouillon, quoi. D'accord, ok. C'est vraiment un C'est histoire d'avoir l'idée, en fait. C'est ça. D'accord. Et là, c'était aussi le côté modèle aladdin voleur et là, le côté Aladdin-Roi. Sachant qu'au final, ce sera le côté Aladdin-Roi qui primera. Exactement.